tous. Euh, je voulais apporter mon témoignage, euh, parce que j'ai réalisé la formation Partir de Rien de Lingen, et j'ai vraiment beaucoup apprécié, Donc, je voulais vous le partager. Euh, moi au départ, ce qui me plaisait, c'était le côté un peu digital, euh, euh, et puis très complet de cette formation, et puis également parce que j'aime beaucoup la, la personnalité de Lingen. Euh, ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment pas été déçu, la formation est, est très riche, Beaucoup, beaucoup de contenu de, de grande qualité, le rythme est bien dosé, on a chaque semaine un module qui se débloque, ça permet d'avancer à son rythme, et vraiment ce, ce que j'ai préféré moi ce, ce sont les séances de coaching hebdomadaires, ça ça apporte beaucoup, donc ils sont réalisés par Lingen et également avec Gotha, et puis aussi c'est vrai que l'ambiance du, du groupe super sympa et on, on se sent vraiment jamais seul euh, ce qui peut arriver parfois euh, on se sent jamais seul façon et qu'on a toujours quelqu'un pour, pour répondre aux questions si on se sent bloqué ça c'est très appréciable et puis c'est vrai il faut reconnaître que Lingen est excellent c'est un très bon coach il est très compétent et, et puis il a à coeur que, que, que, que, voilà, que tout le monde réussisse et très bienveillant. Euh, voilà, donc c'est vraiment personnellement une formation que je recommande. Euh, c'est un très bon investissement si vous souhaitez <coughs> vous lancer dans un projet d'entrepreneuriat en ligne.